Bonjour à toi, chers spectateurs. Natural Light de Dennis Nagy, c'est un film dont j'entends pas mal parler, notamment parce qu'il a reçu le prix de la meilleure réalisation, donc l'ours d'argent au dernier festival de Berlin. Euh, mais c'est aussi parce que c'est un film qui a hard de traiter d'un sujet tout de même souvent oublié de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'invasion de l'Union soviétique et le recrutement de, popul de populace de nombreux pays de cette région-là qui ont été forcés de devoir bosser pour euh, les Allemands. Donc j'avoue que l'idée d'avoir un film extrêmement bien réalisé sur un sujet aussi fort, bah, ça titille forcément ma curiosité. Le résumé pour faire simple, 1943, Union soviétique. Semetka, un paysan hongrois devenu soldat maghrélu pour l'armée allemande, se retrouve sur le front. Forcé de traquer les partisans russes, il se retrouve à prendre l'assaut d'un petit village. Indéniablement c'est un film qui est prenant. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très bon par de nombreux aspects, notamment une mise en scène qui est totalement maîtrisée, mais ça j'aurai l'occasion de faire de nombreuses éloges sur ça par la suite de cette vidéo. Mais pour autant, je ne saurais pas dire précisément pourquoi, mais je trouve le film très anecdotique. Je pense que c'est surtout dû à l'écriture, parce que on est sur un long-métrage qui a une histoire extrêmement simple, presque anecdotique. C'est ce que je trouve être le plus intéressant lorsque l'on parle de des grandes épopées de l'histoire aujourd'hui. Parce que c'est vrai que raconter une grande guerre de tout son long, euh, ça donne lieu de plus en plus à des films qui ne sont pas forcément très intéressants parce qu'on cherche l'impact émotionnel que ça a pu avoir sur des êtres humains. Et donc le fait de rendre ça très intime et parfois anecdotique, ça donne lieu à des choses qui sont beaucoup plus cathartiques et qui permettent aux spectateurs de complètement rentrer dedans. C'est ce qu'a voulu faire Nagui ici avec son long métrage et je trouve que ça se ressent durant une bonne partie du film. Mais mon problème, c'est qu'il y a une autre partie où je trouve le film assez long, assez lent, et assez simple, trop simple. Et où du coup, je me suis pas vraiment senti totalement embarqué par cette aventure. Et où du coup, je me suis dit, pourquoi ces personnages agissent ainsi Je l'évoquerai ensuite dans le scénar, mais j'ai eu la sensation de voir un scénario tourner un peu en boucle. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu dérangé, parce que je me suis dit que du coup, je voyais pas les personnages avancer et évoluer. Et ça me gêne vraiment moi quand des personnages durant un film qui tout de même là dure 1h40, n'ont aucune vraie évolution dramatique au fur et à mesure de l'avancée du scénario. Et c'est ça qui me gêne un peu ici. C'est que même si je sens qu'il y a un investissement indéniable de la part de son auteur, je ne peux pas m'empêcher de trouver le film trop simple. Mais pour autant, magnifique graphiquement, et vraiment maîtrisé dans ce qu'il cherche à véhiculer émotionnellement. C'est la partie qui fonctionne le mieux, mais il y a cette maladresse d'écriture qui est tout de même assez présente. La guerre est souvent difficile à parfaitement mettre en scène au cinéma, surtout dans ce que celle-ci a de plus horrible et de plus complexe à faire ressentir aux spectateurs. Mais beaucoup de cinéastes cherchent de plus en plus à offrir un œil nouveau sur les grandes guerres de notre histoire, en parlant de ce qu'il se passait à l'arrière du front. Denis Nagy cherche à parler de l'occupation d'une partie de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale en offrant ici l'œil d'un homme forcé d'agir pour sa survie, incapable de pouvoir lutter, mais cherchant à se trouver une place au milieu d'une horreur que le metteur en scène hongrois parvient à rendre brutale et quotidienne à la fois, pour un film terrifiant, mais également très intense. En termes d'écriture, j'ai déjà bien évoqué avant, mais je trouve du coup que le scénario que nous offre Denis Nagy, même s'il est vraiment intéressant par rapport à ce qu'il veut véhiculer dans l'horreur de la guerre et dans son côté... « violence quotidienne », je dis ça entre grosses guillemets parce que la violence ne devrait jamais avoir quelque chose de quotidien, mais là, c'est traité de cette manière-là, dans le sens où la violence faisait partie du quotidien de ces hommes et même s'ils si avaient envie de lutter contre ça, ils en étaient incapables parce qu'ils étaient constamment sous surveillance et avec un fusil qui ils se pointait littéralement sur le bout de leur cou si jamais ils choisissaient de dire autrement que ce que leur chef leur demandait de faire. Je trouve qu'on ressent ça, mais on ressent aussi un côté... Je saurais pas comment dire, mais train-train. Dans le sens où on a l'impression que c'est normal que tout ça se passe ainsi. Et cette froideur marche plus dans la mise en scène, et je trouve que dans l'écriture, par contre, ça fait qu'on a du mal à s'attacher à un personnage. Et vu qu'on est supposé avoir un personnage central, tout de même, ça fait que du coup, moi, j'étais pas du tout investi dans l'aventure de ce personnage central. J'étais plus en train de me dire pourquoi je suis obligé de me mettre à la place de ce perso. Je le trouve pas intéressant, je le trouve assez vide, je le trouve même très en retrait et pas si attachant que ça. Et moi ça m'a vraiment gêné parce qu'autant il y a des films où je peux m'en moquer parce que c'est le but du long métrage, de réussir à nous mettre dans une position un petit peu où on est face à l'horreur et où on doit se mettre à la place d'un personnage qui trouve ça normal. Ça, ça questionne vraiment la place du spectateur dans quelque chose qui doit être très cathartique. Mais là vu qu'ici le personnage, on sent qu'il voudra agir mais il ne fait jamais rien, c'est encore plus dérangeant. Et alors, peut-être que derrière, ça veut véhiculer un côté euh, l'horreur de la guerre, il faut s'y habituer parce que sinon tu vas souffrir émotionnellement et tu vas avoir envie de te tirer une balle tous les jours. Pourquoi pas Mais je trouve que c'est traité maladroitement et que c'est pas complètement abouti ici. Et c'est vraiment dommage parce que sinon, vraiment, l'écriture, sur plein d'autres détails, elle est passionnante. Mais sur cette partie-là, la partie immersive, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ici que l'auteur hongrois ne parvient pas à totalement maîtriser son film, puisque s'il si est évident que l'ensemble de l'histoire sonne comme prenante, il n'en reste pas moins la sensation que Nagui a du mal à donner lieu à un peu plus qu'à un récit trop sommaire pour sonner comme évident dans son intensité, justement. On ressent la dureté de la guerre, mais on sent également que le cinéaste a clairement du mal à donner du rythme à son ensemble, à faire en sorte que l'on ressente un peu plus que la simple impression de suivre une aventure anecdotique, mais qui ne va pas plus loin que l'homme face à nous, et autant... On peut avoir la, parfois la sensation que cela est prenant. Ici, cela sonne comme trop convenu pour totalement marcher. En termes de mise en scène, c'est là qu'on ne peut rien dire. Dennis Nagui nous offre un long métrage qui est esthétiquement parlant absolument sublime. C'est un film qui sait traiter de l'horreur de la guerre avec juste le recul nécessaire pour ne pas être trop tape à l'œil et juste l'envergure dramatique idéal pour réussir aussi à faire ressortir ce qui est horrible et ce qui ne doit pas être cautionné, je trouve que c'est très bien fait. Vraiment, c'est un film qui m'a pris au trip et qui ne m'a pas lâché jusqu'à la fin de sa durée. Je trouve vraiment que Nagui a réussi à proposer un film qui non seulement arrive à allier une esthétique de la violence qui est très juste, très subtile, très élégante et en même temps cathartique, et en même temps qui parvient à parler de l'humain avec le plus de et de subtilité possible. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup touché parce que j'ai une scène qui me vient en tête. C'est une scène qui peut sembler très anecdotique mais qui, je trouve, nous fait passer par plein de stades émotionnels. C'est une scène de repas où il y a tous ces soldats qui sont à une tablée qui semblent joyeux. Alors que juste avant, ils ont un petit peu euh, malmené des villageois. Mais là, il semble joyeux. Et il y a un mec qui est chopé parce que visiblement, il choure les patates de quelqu'un d'autre. Et il va faire un tour de table pour un peu se faire humilier. Et on va avoir une évolution autour du personnage principal qui est très intéressante. C'est une émotion qui va quasiment passer que par l'image. Et qui va être en plusieurs temps. La joie, la tristesse, l'affront, et ensuite une autre scène que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais une scène qui pour moi cristallise tout ça et donne une nouvelle envergure à tout ce qu'on vient de voir. C'est ça la force de Dennis Nagy. C'est de réussir à compiler toutes ses émotions avec très peu de plans, une esthétique vraiment léchée et très travaillée, et surtout très intense, et en plus couplée à d'autres images, enfin, il y a des plans dans ce film, ils sont magnifiques, vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont terrifiants parce que ce qui se passe c'est horrible, mais c'est magnifique tellement c'est bien conçu, tellement c'est bien foutu, et tellement ça dégage quelque chose de, de très intense. Nagy donne lieu à un film magnifique. Indéniablement, son long-métrage possède une forme et une intensité graphique qui ne peut laisser de marbre tant chaque image est profondément et magnifiquement pensée pour marquer de manière intense le spectateur, rattrapant la forme classique de l'écriture. Par le biais d'une photographie magnifique, d'une intensité visuelle et esthétique saisissante, le cinéaste donne lieu à un tout marquant profondément le spectateur du début à la fin. Pour créer une œuvre qui transpire cette brutalité, cette sensation de ne jamais comprendre pleinement la suite des événements, mais pour autant, de se dire que les personnages non plus, et donc, que cela est cohérent. En termes de casting, je trouve celui-ci bon. Après, c'est difficile parce qu'à part l'acteur principal, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de second rôles qui ressortent plus comme ça. On peut citer Lazlo Bachko, on peut citer Tamas Garpax, on peut citer Julia Flanzia, Herno Thule, Julia Cisilzag, euh, on peut citer Marek Slapecki, mais... Tous ces acteurs-là, en fait, on ne les retient pas plus que ça parce que réellement, pour moi, ils ont très peu de présence à l'écran, ils ont très peu d'impact sur nous. Mais je pense que c'est aussi dû à ce que j'évoquais sur la partie écriture. Parce que réellement, si on reste sur l'écriture... L'interprète principal ne devrait pas plus ressortir que ça. Mais je trouve que l'acteur est tellement imposant, tellement fascinant et tellement juste en fait dans la manière avec laquelle il porte ce personnage que son interprétation n'en est que plus époustouflante. Ferenc Sabo est juste impérial du début à la fin. L'acteur donnant à son personnage une justesse et une simplicité de jeu qui fait que l'on comprend totalement par son interprétation ce que j'évoquais dans le côté perdu des différents personnages. Au bout du compte, Natural Light est un film qui, je trouve, fonctionne grâce surtout à sa mise en scène. Après, c'est un film qui arrive aussi à marcher parce que le sujet est assez fort, le poids dramatique qui en découle va vraiment toucher le spectateur, parce qu'il y a un travail d'acteur qui reste génial. Je trouve vraiment tous les acteurs très bons, même si on ne retient pas plus que ça les acteurs secondaires. Ils se fondent dans le moule et je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. C'est juste que ça manque d'ampleur dramatique, ça manque de puissance, ça manque d'impact. Mais derrière... Tout de même, Natural Light de Dennis Nagy. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y parce que ça reste une sacrée expérience de cinéma. Encore une fois, je le disais, c'est graphiquement et esthétiquement hyper fort. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'œil. A plus